Voici probablement la demande la plus simple, la plus courte, la plus puissante que je connaisse. Tout simplement ce n'est pas une demande, c'est une déclaration d'amour dans l'humilité à la création tout entière, au grand tout, à notre père-mère, aux deux en même temps, à leur union. La voici, je m'en remets totalement à toi, pour le meilleur, dès maintenant, béni sois-tu infiniment, merveilleusement et pour l'éternité. Merci, merci.